Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Nathalie. aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer votre adresse IP en nom de domaine pour votre serveur Minecraft. Donc passer de quelque chose de par exemple 1.1.1 à serveurgenesis mcfr et tout ça rapidement. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu comme ça et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme une prochaine vidéo. Du coup je vous montre comment transformer votre IP pour votre serveur Minecraft, c'est parti Bon eh bien voilà, on va voir comment changer notre adresse IP qui est une suite de nombres, en quelque chose de plus, un peu plus agréable pour accéder à votre serveur. Je proposais déjà ce service par le passé, cependant j'ai changé la version du site, du coup j'ai rendu compte que beaucoup de personnes ne trouvaient plus où était l'emplacement du formulaire. Donc je vais vous remontrer ça et pour les nouveaux, eh bien, vous allez découvrir comment ça marche. Du coup, pour accéder au formulaire d'adresse IP personnalisée pour votre serveur Minecraft, vous avez soit dans le header un bouton qui vous ramène sur la page ressources ou alors... Euh, si vous ne le voyez pas, là, c'est que vraiment il y a un souci, mais c'est l'espace Minecraft un petit peu, vous pouvez cliquer sur « voir ». Vous avez donc toutes les ressources, ce sont tous les serveurs Minecraft que vous pouvez télécharger, qui sont déjà prêts, vous avez juste à les lancer. Et tout en bas de cette page, on a l'IP personnalisée. Du coup, vous avez juste à cliquer sur « cliquer ici » pour accéder au formulaire de demande. Ça vous renvoie vers un article que j'ai rédigé pour vous expliquer quoi remplir dans les champs qui vous sont demandés. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, et remplissent n'importe quoi. Tout en bas de cet article, vous avez un bouton qui vous dit « Cliquez ici pour accéder au formulaire de demande ». Il vous suffit de cliquer pour accéder au formulaire. On arrive ici sur Flixi, qui est mon raccourcisseur d'URL. donc si vous l'utilisez, n'hésitez pas. C'est très pratique. Par exemple, regardez, j'ai raccourci le lien qui est un peu long quand même, en quelque chose de très court. Et j'ai en même temps euh, mis euh, des infos sur moi, mes réseaux que vous pouvez suivre, etc. On peut accéder au lien du coup et on se retrouve en face du formulaire. Il a un petit peu changé. Donc dans mon pseudon, on met toujours quelque chose qui nous permet de nous identifier. Donc par exemple, moi je vais mettre Natol. Dans adresse mail, c'est très important, ne rentrez pas d'adresse mail invalide sinon vous ne recevrez jamais de réponse. J'ai donc rentré mon adresse mail et maintenant vient euh, les deux champs qui sont très importants, qui sont adresse IP et nom du serveur. Pour l'adresse IP, c'est très simple. Si vous hébergez votre serveur chez vous en local, vous allez vous rendre sur le site que je vous mets dans la description qui s'appelle monip.com. Ce site, il va vous sortir donc votre adresse IP, vu que vous hébergez en local votre serveur. C'est cette adresse qu'il faut venir copier et coller dans le champ adresse IP. Ensuite, le nom du serveur, vous allez tout simplement rentrer le nom de votre serveur. Par exemple, moi, mon serveur s'appelle, allez, euh, Tilos. Voilà, Ces deux champs sont très importants parce qu'ils vont me permettre de créer votre adresse tilos.genesis-mc.fr qui redirige vers l'adresse IP. Une fois que tous ces champs sont remplis, vous avez juste à cliquer sur « Envoyer ». Voilà, votre demande est envoyée. Moi, derrière, je traite la demande et vous recevez un mail. Soit un mail de refus qui vous dit que votre formulaire a mal été renseigné, soit un mail qui vous dit que voilà votre adresse IP a été créée. Si votre serveur est hébergé sur un VPS ou une machine dédiée extérieure, c'est bien sûr cette adresse IP qu'il faut envoyer, pas la vôtre. Vous pouvez retourner à l'accueil et parcourir les articles qui ont été rédigés sur Genesis. Bien évidemment, vous pouvez en rédiger vous aussi. En attendant que votre adresse IP pour votre serveur Minecraft soit traitée, vous pouvez très bien rédiger des articles sur Genesis. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur les boutons qui sont un peu partout où il y a écrit « Rédiger » ou alors sur la petite icône ici. Vous cliquez, ça vous ramène vers un formulaire également. Mais ici, en fait, vous pouvez rédiger un petit peu euh, tout ce qui vous passe par la tête. Par exemple, expliquer votre chaîne YouTube, euh, expliquer votre serveur Minecraft, votre serveur Discord. Voilà, vous pouvez partager un peu tout ça. Vous rentrez votre pseudo, la catégorie. Moi, par exemple, j'ai envie de parler de mon serveur Minecraft euh, qui s'appelle euh, Tilos. Donc, je vais dire... Euh, Découvrez mon euh, nouveau, nouveau serveur Minecraft euh, PVP euh, 1.6. Je sais plus à combien on en est maintenant. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et ici, dans votre article, vous devez rédiger au minimum 100 mots pour que vous puissiez envoyer l'article. Donc, pour avoir le nombre de mots, c'est écrit juste ici, en dessous Word. Et voilà, il est conseillé d'ajouter des liens, des images, etc. Le système pour rédiger les articles, c'est du pass-down. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un petit peu ce qui est utilisé dans tous les forums. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils. Vous avez juste après à cliquer sur Envoyer. En tout cas, pour personnaliser votre adresse IP, vous avez vu que c'est très simple. Vous avez envoyé votre demande. Si elle est valide, pas de souci, vous recevez un mail comme quoi elle est valide et vous recevez même un récapitulatif de votre adresse et comment y accéder. Si elle n'est pas valide, par contre, vous recevrez un mail de refus qui vous expliquera un petit peu quelles sont les possibilités qui ont fait que votre demande a été refusée. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à proposer dans les commentaires des idées de prochaines vidéos, si vous en avez, et euh, n'hésitez pas à liker et à aller voir les autres vidéos qui pourront peut-être vous intéresser. Je vous dis à très bientôt, c'était Nathal, salut